Est-ce que le teflon va nous aider à cuire un gâteau au chocolat en 10 minutes Démonstration. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, car euh, ça fait réellement des années que je veux faire cette petite vidéo, ben alors on n'avait pas le temps, pas le, pas le matos, etc. Donc je vais un peu vous faire de nouveau la genèse de cette vidéo, j'aime bien faire ça parce que... Ça explique qu'on ne fait pas toujours une vidéo pour mettre un produit en avant, c'est des fois simplement de faire une vidéo pour vous dire voilà, j'ai essayé cette idée-là, mais le temps m'a manqué, et surtout la façon de vous l'expliquer. Il y a plus ou moins 6 ans de cela. On est en 2016, je me rends chez Whirlpool, donc dans le nord de l'Italie. Oui, oui, Whirlpool étant à la base américain, mais le, le, le headquarter Europe se trouve en Italie. Et je découvre un chef, et il me vante les bienfaits du plateau CRISP. Plateau CRISP, il est comme on le sait, composé de teflon et de ferrite. Alors on a entendu tout sur le teflon, hein. C'est pas bon, c'est chic, c'est tchag, etc. Alors, le teflon qui n'est pas endommagé, franchement, c'est assez impressionnant au niveau du micro-ondes. Alors déjà, on sait que Whirlpool, au niveau micro-ondes, ben, ils n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils ont plier le game depuis des années, c'est les numéros en toute catégorie, et ils sont excellents. Mais ils ont effectivement inventé cette fameuse fonction qui permet de cuire plus vite. Ça, c'est vrai, c'est ultra rapide. Parce qu'il y a une meilleure répartition des ondes. C'est ça qui est très important. Les ondes sont bien mieux réparties dans un crisp, que ce soit un grand plat comme ça, comme un moulin manque, et que ce soit des petits crisps pour faire des pizzas, etc. On sait absolument tout faire. Il y a plusieurs théories, certains qui disent que c'est pas bon, certains qui disent que c'est bon. On peut tout trouver. Mais plateau, mais par contre, bien gérer, non abîmé, c'est très impressionnant. On ne coupe pas dedans, on ne le met pas au lave-vaisselle et on ne trempe pas dans l'eau froide quand il est encore chaud. Alors, je, rapidement, est-ce qu'on sait est préchauffer un crisp à vide Oui, car on dit toujours qu'on ne préchauffe pas le micro-ondes à vide. Oui, mais si vous mettez votre crisp dans le micro-ondes, le micro-ondes n'est plus vide. Voilà. Tout simplement, donc on peut préchauffer un plateau CRISP au micro-ondes, oui. Alors qu'allons-nous faire aujourd'hui C'est pas compliqué, on va faire une petite recette. Okay, C'est une recette qui existe bien sur le, comment, sur le, le, le livre de recettes euh, CRISP. Nous allons faire simplement un gâteau au chocolat en 10 minutes. Cuisson en 10 minutes. Préparation, à mon avis, on va aussi être dans les 10 minutes avec la fonte, etc. Donc on va vous préparer ça, on va le mettre cuire dans un CRISP et ce sera la fonction CRISP pendant 10 minutes. Première opération de la recette. On a le chocolat, le beurre, on le met dedans. 100 g de beurre, 200 g de chocolat noir au micro-ondes. On allume. Fonction micro-ondes qu'on s'est sélectionnée comme ceci. 750 watts, c'est bien juste. Pas de problème, on est bien d'accord. Et on va le mettre 2 minutes et demie. On met à fondre. C'est parti. 2 minutes 30 et 750 watts plus tard, le chocolat a complètement fondu le beurre aussi bien évidemment. Donc on va le laisser un tout petit peu reprendre. Deuxième partie, on prend une petite noix de beurre et on beurre. Malgré le fait que ça n'attache pas, il faut quand même bien prendre le temps de beurrer son plat crispe de haut en bas pour savoir le démouler facilement. Comme je le disais en tout début de vidéo, jamais, évidemment, de, de, de, de jamais couper dans son, dans son plat crisp Démoulez, servez-vous pas d'objets tranchants, etc. Pas de la vaisselle Mais ça fait des années que ça existe. Hein. Plus, de, plus de 15 ans ou peut être même plus que le, que le crisp existe. Assez impressionnant. Donc voilà, il va bien beurré partout jusqu'au bord. Comme ça, c'est parfait. On poursuit six jaunes d'œufs. On met à l'intérieur deux cuillères à soupe de sucre de canne une cuillère à café de cannelle. Et on commence à incorporer tout cela. Alors, je l'ai assez bien celui-ci parce qu'il est progressif. C'est-à-dire que c'est il n'éclabousse pas ce mixeur à main. Ça revient énormément les mixeurs à main de plus en plus. Et on a les vitesses, ici, on a les vitesses, 6, 7, et on a le temps, 41 secondes. Suite de l'opération, même appareil, j'ai juste nettoyé en quelques secondes ceci, on va monter les blancs en neige. C'est parti, petite passée de sel, 6 blancs. Les blancs sont montés en neige, on prend le beurre, le chocolat que nous venons délicatement incorporer donc, à nos œufs. Mais c'est aussi ça, le crisp, c'était aussi répondre à des questions de rapidité, bien évidemment. Et beaucoup de marques ont tenté de, rien, ont tenté de, de copier, en fait, souvent euh, Whirlpool. Parce qu'ils se sont rendus compte du, du réel avantage du crisp, en fait. Et c'est vrai que c'est un réel avantage du crisp. Nous allons délicatement incorporer les blancs d'œufs sans les casser. Comme on fait une mousse au chocolat. Et je tiens de nouveau dans cette vidéo à remercier Amandine, qui, comme énormément de vidéos depuis quelques années, m'aide dans presque toutes les vidéos de la chaîne. Donc voilà. Le mélange est terminé. On va faire un petit peu de place. On va passer dans le crisp et ce sera 10 minutes au four à micro-ondes. C'est parti. Donc ça, ce sera pour après, parce que le, le, le crisp, même après une minute de préchauffage, c'est super chaud. Il n'y a pas besoin de préchauffer ici. Donc on prend ceci. Voilà. Donc, on prend son moule, on le met. Ici. je le mets volontairement un peu en dehors de l'axe pour qu'il soit, que il l'onde soit bien répartie partout. On ferme. Alors, ici, on va utiliser la fonction CRISP, regardez bien. Vous n'avez pas le choix de puissance. C'est lui qui choisit la puissance au niveau du CRISP. Donc ça, c'est bien. C'est Hop, on va mettre le temps maintenant et on va mettre 10 minutes. CRISP, 10 minutes. Pas besoin de choisir. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on appuie sur Start. 10 minutes de cuisson. C'est, le plat est absolument bouillant, évidemment. Je vais le sortir tout de suite. Regardez ça, c'est là que vous allez, c'est là, ouais, je suis mal mis, voilà. C'est là qu'on va comprendre effectivement toute la magie du plateau crisp. C'est que vous avez réellement un gâteau au chocolat en 10 minutes de cuisson avec un four en plus absolument propre. Pour voir si c'est cuit. Je ne vais pas planter jusqu'au fond, on va avoir là, couteau ici, on va le mettre ici. et on va se relever. Rien n'accroche. Donc le gâteau théoriquement est cuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démouler maintenant de ce plat-ci et on va le couper pour voir l'intérieur. Donc on l'a retourné à chaud, exprès pour vous montrer. Regardez ça. C'est impressionnant. Là, on voit vraiment la répartition du crisp, vraiment ce que ça donne le crisp. Normalement, on ne démoule pas un gâteau trop chaud. Mais, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un peu différent, c'est peut-être la première fois où je fais une recette complète. Mais c'était aussi des fois pour démonter des a priori qu'on pourrait avoir sur la façon d'utiliser le teflon. Donc, tout n'est pas acheté, mais il y a bien évidemment une façon de s'en servir. Donc, voilà, recette. Il y en a plein d'autres. Peut-être que j'en ferai encore, mais au moins vous avez vu la, le fonctionnement de ce type de, euh, de plateau crisp et de micro-ondes, bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos autres réseaux sociaux, abonnez-vous, continuez à nous aussi, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao